Salut On se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Europa Universalis 4 euh, On est en train de terminer notre guerre contre la France. On a pris Paris. J'aimerais pouvoir leur montrer notre puissance. Mais on va prendre juste les humiliés. Euh, plus euh, demander d'oublier le Portugal et les Pays-Bas. cas où je vais les attaquer directement. Et verser beaucoup de sous. J'ai fini les occuper plus par euh, acquis de conscience que par réel euh, intérêt. Est pas des troupes qui allaient plus loin. Quoi J'ai mis mes troupes sur la mauvaise colonie oh oh oh. On en est à combien de provinces bon, On manque toujours 100. Qu'est-ce que c'est L'épée Jinmin 67. Hein. Manchu. On va faire de la trêve avec la France, on commence à les annexer. J'ai deux nouveaux marchands, peut-être grâce à Zanzibar. Je finis par avoir un point important, ou le Zambèze. Je ne sais pas trop. Euh, transférons de la puissance Depuis là et depuis là Finalement j'aurais pu réclamer des provinces à la France Mais euh, comme ça je suis à peu près sûr Que l'expansion agressive ne montera pas trop Quoi que j'en sais rien en fait Je sais pas si j'aurais plus d'expansion agressive sur eux avant la fin, à la fin de la trêve. On voit la longueur de la trêve. Nous négocions France. La trêve pendant 14 ans. J'aurais aimé plus. D'habitude, on... je préfère avoir moins dans les trêves, mais dans la mesure où j'attaque les gens aussi pour pas qu'ils soient dans la quoi. D'ailleurs, l'Espagne, il pourrait y être. Grande-Bretagne aussi. L'Irlande, quasiment. Potiguaras pas Mais ils sont tous à 43 en Amérique du Sud oh là là. Même jusque là Faut pas que j'ai toute l'Amérique du Sud co Coalisé contre moi Surtout pas Potiguaras Vu qu'il est le maître de la Grande-Bretagne C'est très important Encore trop de monde là du pillage pendant ce temps là petite bataille navale des navires de colombie française qui sont venus dans mes eaux fin du siège du Finistère. la france a perdu ce serait bien qu'elle me file beaucoup de démonstration de force je sais pas quoi demander qui me rapporterait la démonstration de force sachant que j'ai pas avec le casus belli, je peux pas demander ça, je peux pas demander de province, je peux pas exiger ça, je peux juste demander, priser les alliances. Brise, ça m'intéresse. Euh, Yémen, c'est probablement. Et on a vaincu la France, on l'a humilié. Et je peux mettre d'autres gens apparemment. La Pologne et la Scandinavie. Est-ce qu'on les met Ça permettrait d'avoir des rivaux de longue date. Allons-y. Opinion. Ils m'aiment déjà vraiment pas beaucoup. Comme ça, je peux imposer l'embargo. La Scandinavie. À la Pologne. Il faudrait juste que je fasse une petite guerre de course contre l'un des deux. Euh, pratiquer la course. Je peux pas les envoyer à Bordeaux par exemple Apparemment pas. La Crimée c'est à peu près moi qui ai tout le commerce, c'est pas très intéressant. On va venir les stationner ici et voir si jamais ça va échanger d'avis. Voilà, on passe en mode plus petite armée. Ils ont un contre moi alors qu'ils il m'aiment pas trop mal. Tout le monde me déteste dans cette partie par contre. Enfin tous ceux qui restent disons, sauf les Européens. Et les Américains pour l'instant. Là j'ai pris zéro d'expansion agressive, c'était une guerre euh... bien sur ce point-là. Bah, ils mettent un embargo du coup. C'est un contre que je comprends tout à fait pratiquer la course sinon je fais valence on peut les classer par euh, ma puissance à moi dans valence je dois pas avoir beaucoup c'est là par contre c'est l'espagne Ou alors Gênes. Mais Gênes, est-ce que la France a beaucoup de provinces Je pense pas. On peut essayer. Oh, il contrôle 22%. Guerre de f... Mène la guerre de course contre France. Si ça marche. délit tu ne passeras pas chez moi. Tu es dans la quoi depuis des années Je vois pas pourquoi. Je te ferai une petite faveur. Alors en 67 on s'attaque à Jin et oh il a pris beaucoup de provinces pas les provinces que je voulais Liang elle est à Min ce serait mieux que j'attaque Min alors est-ce qu'on attend en février et on s'attaque à Min On peut peut-être faire les deux on peut quasiment on peut carrément faire les deux J'ai juste peur de jamais pouvoir attaquer le Japon s'ils se trouve pas d'alliés. Et je les ai un peu plus isolés en prenant leur province proche euh, du reste du monde. Bon ils ont toujours celle-là. Puis ils pourraient, pourraient s'allier à la Corée. Sauf qu'ils s'ils sont rivales l'un l'autre. Les a mis Yu, Corée et Min, d'accord. Là il y a le Jin encore. Allez-toi au Jin. Ou au Yang, ou au Liang, ou à qui tu veux, hein Juste quelqu'un que je puisse sortir de la coop Puis attaquer tout seul Bon, qu'on a dit qui d'abord Le gin Où sont mes armées Dans ce coin là On va voir comme ça J'en ai un paquet J'ai des troupes là-haut On va juste les approcher comme ça des troupes là, il me faut des bateaux. Cette flotte là. Allons débarquer là. Ouh là, c'est encore plus proche. Il y a Miao aussi, il faut que j'aille l'attaque. Il est pas allié à d'ailleurs Si, bah voilà. Et il est aussi allié à Liang marrakech marrakech est tout seul euh, je n'hésite pas alors jean allié à corée et garantie des gens qui sont dans ma coa. d'ailleurs la quoi c'est toujours euh, un truc de dingue Je suppose que oui, un demi-million de fantassins. Peut-être qu'avec tous mes alliés, on les défaiterait. On les déferait. Enfin, on leur causerait une défaite, quoi. Si, défaiterait, c'était plutôt bien, je pense. Ouais, vous allez repartir. Euh... Direction l'Inde. J'ai plus personne côté Yémen. Continuent leur colonie, eux. De façon active. Peut-être que je pourrais les attaquer à la fin de la trêve avec les Butoas. Et je pourrais... Buas Je pourrais peut-être prendre des provinces. On verra. Euh, je voulais lancer l'annexion des Manchus. Je ne peux pas parce que j'ai rejoint la guerre avec l'Espagne un peu trop tôt. Euh, Assurons-nous... ...qu'ils seront toujours très contents. que j'ai Marrakech moi. Euh Tafilette. occupée par Marrakech. Céréales, maudit de limite terrestre. Hmm. Ah je suis obligé de faire tous des tours si je fais ça. Bon. C'est pas grave. C'est vrai que ne pourront pas passer non plus. Scandinavie n'est plus un rival valable et du coup. On lève l'embargo. Mais je suis repassé à suffisamment pour me faire plus simple, plus simple, plus simple. Mes bateaux ne sont pas arrivés. J'ai pris un peu de dégâts d'ailleurs. France entache ma réputation. Est-ce que ça nuit complètement à l'annexion Ou... Logiquement, j'ai repassé à base. Et du coup ça va finir plus tard Hein Une Rébellion. Je suis dans la place pour m'en occuper Ah je vais pas arriver à temps Tant pis on va arriver à côté Révolution au Portugal Moi ma révolution elle a disparu Temps difficile de nous attendent C'est devenu une grande république. Alors, une république est un régime politique où l'État est gouverné par ses citoyens. Le pouvoir n'est pas héréditaire mais remis entre les mains d'un dirigeant élu. Euh... Absolutisme maximal réduit. Capacité de gouvernance augmentée. Agitation dans le pays réduite. Otiguara, il est en guerre contre qui L'Irlande, Scandinavie et Pays-Bas. Et il y a un score euh, presque nul. J'ai pas pris l'institution. Celle qui va me coûter bonbon. 11 000 pour les autres provinces. A mon avis, ça va faire 12 000. Quand suffisamment de provinces l'auront pris déjà. Euh... c'est en août de l'année prochaine. Ah, des révolutionnaires portugais. C'est vrai que j'ai pris ces terres-là, moi aussi. On bah, vérifie. Siam, nouvelle province. Ah, ici aussi. Ceux-ci, je crois que c'est les provinces que j'ai prises Langzang Qui est devenu très petit oh, Faut que j'attaque Siak encore Si je romps l'alliance avec eux Je sais pas combien de temps Ça fait de trêve Ils sont alliés à Malacca, ça fait pas très peur Faut que je le fasse vraiment vraiment à la fin Mais pas trop tard non plus Sinon je pourrais plus Bon, on verra après la guerre contre les chinois Rourso bon, modo si j'arrive en 1800 Il faut que je rompe l'alliance Pour avoir le temps de faire la guerre et tout Alors une de plus l'adopter. Je peux prendre la tech Pour l'instant ça me sert à rien C'est fou que Non ils l'ont pas adapté Si les pays bas Non ils l'ont pas adopté Ils ont juste une province qui l'a prise grande bretagne 2, la france 3 Colonie auto-suisante Nanguère hop J'aurais pas fini de coloniser le, euh, les régions arctiques euh, de Sibérie à ce rythme-là. Antarctique, ouais, arctique en bas, antarctique en. Euh. Alors là. là, là. Pas eu un, euh, un conseiller. Vraiment, je me suis fait massacrer une armée complète. En tout n'a pas encore perdu contre les révolutionnaires. Il y en a toujours qui éclatent partout. On verra ce qu'il fait dans ces petites îles, mais... Siac, mariage rompu. On ne le refait plus. Euh... En août... Revenons voir par là. Il y peut-être des groupes d'armées qui ont fini à ce moment-là. Anna, Ifif, Sous et Agradir à Espagne. Grosso modo, la côte, quoi. On va finir les doctrines d'influence qui me permettent de prendre. Réputation diplomatique plus un, plus une relation diplomatique. Je ne sais pas encore avec qui on va s'allier, probablement. Un vassal le plus, ça me paraît pas super utile. Scandinavie. Oh mon dieu. 300 000 hommes. La Scandinavie. Ce petit pays-là. Ils ont... Ils ont même pas de colonie, hein, me semble-t-il mais ils sont capables d'aligner 300 000 hommes Avec Les territoires de la Livonie Quelques territoires de Novgorod Grosso modo il y en a peut-être qui sont moscovites ouais, Et de la Moscovie Le Danemark et ses deux dépendances 300 000 hommes en fin de partie Eh bien... Si par un hasard quelconque j'arrivais à retourner l'esprit Scandin... enfin, de la Scandinavie et qu'elle s'est avec moi, on dirait pas non. Viajna... Vigianagara. Il y a aussi beaucoup de monde. Après il y a Pologne. Pologne ils ont des alliés en plus. Pays-Bas, Grande-Bretagne, Yémen, Bohème, Siak, Lituanie. Un avec qui je pourrais m'aller c'est Caraïbas. Euh Potiguaras. Tant qu'ils ont... Euh, la Grande Bretagne en partenaire mineur représente un poids très important euh, et en plus ils ont quasiment 100 000 hommes. On va prendre eux, sur que la Grande Bretagne en plus elle a tous ses alliés. Alors améliorer les relations. Bon c'est juste qu'ils m'aiment pas pour l'instant, on peut pas faire d'alliance pour cette raison. Peut-être que si je prends l'institution, ça va faire peur à tout le monde, leur faire croire que je suis très très très très puissant. Ce qui n'est pas complètement dénué de tout fondement, tout fondement mais... On va la prendre avant août, donc c'est à maintenant en fait. Ça ne provoque pas un envouement à quitter la coalition. Par contre, Pologne n'est plus un rival valable là. pas d'autres hein, plus que la france maintenant non c'est que je suis désolé alors j'ai rassemblé toutes mes troupes sur exactement la même province c'est un mauvais plan voilà et ces 37 000 là ils vont plutôt aller par là on va faire une tech militaire. On va pas la faire. Ce serait des révolutionnaires ottomanes qui se soulèveraient à la place des particularistes en fait. Si la culture est acceptée, c'est des révolutionnaires. Hop. Ah oui, ici, si. bosniens c'est pas accepté. Et sinon, euh, ça dépend des trucs, mais ça ça avance pas. On les On le vire. C'est fait très très très longtemps que j'ai lancé. 4 sur 4 de libre. Il faudrait bien faire un mariage royal Mais pas s'allier Parce que je suis allié à la Bohème Et à l'Espagne Après je suis ennemi à la France Comme eux Le Japon me déteste beaucoup Bon, on va viser Potiguaras comme allié. Ah oui, je devais développer des provinces euh, militaires. On va le faire avec le, le super onglet. Donc pour pas cher. Celle-là. Celle-là. beaucoup sur lequel j'ai la possibilité de le faire Bosna par exemple ça doit plus être des, des cultures acceptées où j'ai le malus de modif des réserves Ah, ils ont des révolutionnaires miau aussi. On ferait pas le poids contre l'ensemble de la koa. J'ai ils pas m'attaquer, j'ose pas non plus les attaquer eux. A la fin de cet épisode, je relancerai le jeu comme ça. Euh, comme ça, comme ça, comme ça. Ça réactualisera les koas. Et... Et je suis débile. Euh, petite pause... <rire> Ok, ok, ok. Du coup finalement j'ai relancé le jeu. Euh, juste à la... au 1er août. Euh... J'ai toujours la France en rival, mais elle, est... elle a été éclipsée et puis remise. Du coup euh... j'ai reçu plus 10 de... pour euh, à éclipser France et je suis à 74, ce qui est très bien vu la taille de mon pays et que je peine à avoir des rivaux. Euh, on s'attaque à Jean tout de suite j'ai pris l'institution j'ai relancé le jeu ça a pas poussé les gens à quitter la coa donc j'imagine que le nombre de pays qui peut s'y rendre est tellement important que le jeu constate que c'est une puissance trop grande pour que les gens restent hors de la coa quand ils peuvent être dans la coa voilà c'est mon interprétation à moi euh... C'était son général à lui. On peut se refiler par là. On n'a plus tellement d'autres armées dans le secteur. Ils sont quand même relativement nombreux. j'y Corée. Et la tresse de mine, c'est en février l'année prochaine. Commerce de thé et de café. Ça varie beaucoup ce truc là Je les ai, puis je plus, je dirais rien. Il il doit constater qu'il gagne. Je peux pas fuir. Oh non, on a perdu. Ok. Je peux même pas bouger là. C'est très frustrant. On va pas faire le fort en montagne pour l'instant. Il revient vers moi là. Ouais, reculons. envie de ce côté-là, en fait, un fort qui tombe. J'ai moins de troupes euh, disponibles que contre la France. Je peux attaquer là en passant là, oui. Ok, on va rester là. Alors. Vite, vite, vite, vite, vite, c'est gagné. Ok, on va faire les, les forts avec prudence. on Mais... de ce côté là plutôt oh, On va croiser une armée en déroute à partir de maintenant euh... Peut-être plus de provinces pour le Mandjou J'ai encore oublié d'annexer la... le Mandjou Fin du siège, il ah, y a beaucoup de monde, c'est un fort montagne ça Terre arable, c'est pas grave, on va attaquer quand même C'est gagné, et ensuite on va prendre des provinces doucement Ça m'intéresserait pas mal. On va vraiment focus la corée au début. Les 26 000 ont beaucoup de retard. Tiens tiens, vous en allez vous. par là-bas. Ah j'ai enfin des troupes là-bas. Laissons-les s'agiter, ça fait même pas de, de troubles suffisamment importants pour m'embêter. C'est très normal. L'objectif, c'est d'avoir la capitale de Jin, qui est très bien cachée quand même. La France la plus valable. On va arrêter la guerre de course, protéger le commerce. Si jamais on a plus la France avec nous, euh, ah allez, Il paraît que c'est là que c'est le plus rentable. la mec encore. Fin du siège. Super super. Qu'est-ce que tu fais toi exactement? On a besoin de plus sur la Corée, ou est-ce qu'on fait. Ils font la guerre contre le Japon. Le Japon perd, il est occupé face à Mine. Ah, si Mine peut prendre des... la province de Tokyo en fait, ça me plairait. Je sais pas ce qu'ils en font. Mais je lance ça comme ça au cas où. Au cas où mon vœu soit exaucé. Siak a réussi à pacifier sa zone à coup d'écrasage de, de rebelles. J'ai plus tellement d'espoir de voir la province tomber aux mains des rebelles. Est-ce que ces troupes-là peuvent aller jusque là-bas facilement Oui. Tout cela quoique plus de monde ça se refuse pas pour décourager une bonne fois pour toute la corée on a presque fini la ronde on est très très nombreux ici ouais ouais ouais ça, ça pique, j'aimerais pas être à leur place Corée, elle a pris combien 62 c'est peut-être bon pour... euh, Rendez les provinces à Manchou ça me coûte un peu de score c'est pas si grave peut-être que je peux non, faudrait que j'occupe toutes les provinces pour pouvoir euh, les donner à Manchou autrement alors, oh, un, manchou, un manchou, ça j'aimerais bien un solibon aussi, Solibin, comme ça, ça leur fait un pont jusque là, ou alors si je prends pas solibine, aigune, laissons est parmi nous, elle vaut 15, ou alors on Aegun plutôt. Soit à moins 8. Coupons notre armée en plusieurs morceaux. Sans guerre contre d'autres gens, euh, non. Il a que moi. Oh, j'ai pas fait gaffe à la trêve, mais Min n'a pas rejoint la Koa. Probablement parce qu'il est en guerre contre le Japon. Pas tellement confiant de ne pas l'avoir dans la cour. Allez, il cède. Il donne que des provinces à Maurassal, Ce qui fait que je peux enchaîner avec une paix ici. Euh... 8, 13, 17, 24, 28. C'est du pas cher. Peut-être de quoi... Oups. 34, c'est plus, mais... C'est pas tellement non plus. On va faire tout ça. Ça, ça fait un, un pont. Oh, je peux faire tout ça. Mais non, je peux pas parce que ça fait trop de surexpansion, ça. Euh... Celle-là, elle peut être au Manchu. Celle-là, on va faire pareil. Char, Jutine. La soie elle est toujours euh, chez Liang. Oh, Min est en train de gagner, je me demande si il ne faut pas laisser faire sa guerre contre le Japon, la gagner, prendre Tokyo. Je ne sais pas ce qu'il revendique, probablement rien du tout. Ouais. Vu que j'ai pris ces terres là, il n'y a plus de chance qu'ils aillent jusqu'à Tokyo, c'est la province la plus riche. ça fait 100% de surexpansion ça c'est un peu trop pour moi même si je suis à 0 là ouais Un siège pas bon pour eux Ainu est indépendant ils ont rien pris au Japon et ils sont toujours dans la quoi. Par contre Ainu Japon je les vois bien devenir alliés peut-être euh, mettre enfin alliés d'abord peut-être dans l'objectif d'en faire un vassal sur la même religion Shinto c'est ça quelqu'un d'autre à attaquer qui est Liang Non absolument personne. Euh, on va refaire euh, la même chose. Je suis revenu en arrière. On va conclure avec une paix comme ceci. Il euh, y a une bonne partie de la région ici. Jusqu'à cette province de chez moi. Et après ce sera Manchu. On va faire ça tout de suite. Ensuite... Je lance l'annexion des Manchus. Je sais pas si j'ai le temps avant de. Je pense que j'ai pas le temps d'attaquer mine donc on va attaquer mine d'abord. Il y aurait la Corée. Encore. En Corée Oh là là Regardons combien de provinces il nous manque. Euh 100. Je pense pas que j'ai besoin d'annexer les Manchus pour avoir 100 provinces. Sachant que la Hongrie. Bon voilà, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 provinces, c'est pas beaucoup franchement euh, mais, bon. mais bon, mais bon, mais bon, mais bon Faut remettre la France en rival. je sais pas combien de temps ça va durer J'ai peur que 48 ce serait trop pour envoyer mon diplomate Donc on va attaquer mine tout de suite et on fera la paix Là, truc avec eux après, je vais surtout les langues dans la guerre. Euh, c'est parti, ils sont 100 000 fantassins donc euh, il va falloir se réorganiser et tout. Peut-être que la première consort de la guerre c'est Corée après Liang Yang et après euh, Liang, euh... Yamiao aussi. Ah, c'est nickel ça. Il manquera juste deux provinces productrices de soie. Celle que Siak a pris dans un moment d'inadvertance de ma part, et celle du Japon, qui j'espère s'alliera à nous En tout cas, on verra ça dans un prochain épisode, j'espère que ça vous aura plu. Il nous reste 50 ans, 50 ans sans province, c'est-à-dire 2 provinces par an. C'est moins énorme que... C'est vrai qu'il nous reste 50 ans, c'est 1 huitième, et il nous reste un dixième des provinces à prendre. Donc, et en plus ce sera des années plus faciles, la logique voudrait. Donc, a priori, ça va passer. Euh, sur la route de la soie, il nous en manque deux. On peut le vérifier en mettant en surbrillance, peut-être. Une là, deux là. Le truc c'est que 3, 4, c'est bien ça. Bon, je vois pas de surbrillance en passant vite partout, mais. Voilà voilà. Ça m'étonne à quel point le, le monde est devenu contrôlé par les européens, que ce soit en Afrique euh, subsaharienne de ce côté-là, de ce côté-là aussi. On va dire que je suis européen aussi. Il ne reste plus tellement de peuples indépendants. Si j'avais pas été là, pour, probablement quelqu'un d'autre aurait attaqué les deux peuples là. Peut-être pas Madagascar, mais. Et de ce côté-là, à peu près toutes les terres ont été prises, sauf euh, les territoires des pays suffisamment costauds. Les Pays-Bas ont pris toute cette section-là avant que je reprenne par-dessus. Voilà, voilà. Et l'Amérique, pareil. à l'exception de Potiguaras qui est vraiment très costaud. Et qui n'accepte pas d'offre d'alliance. Pourtant, je croyais qu'on avait amélioré nos relations. Peut-être que je suis revenu en arrière de ça aussi. Faut que j'améliore mes relations avec Potiguaras. En tout cas, on fera ça pour le prochain épisode